Allez, on attaque la perspective isométrique. On va commencer d'abord par le principe un petit peu de base. Dans la perspective, on voit plusieurs faces de l'objet. Bon, ça, vous le savez déjà. Et normalement, dans la vie réelle, les objets qu'on qu voit plus loin, on les voit plus petits. Ok Tout le monde a pu expérimenter ça. Alors, normalement, dans votre scolarité, vous avez vu différents types de perspectives. Vous avez au moins vu la perspective cavalière qui est une perspective relativement simple à faire, qui est visuellement complètement fausse, notamment parce que si on est en face d'un cube et qu'on voit la face avant carré, c'est qu'on est pile en face et qu'on ne voit pas les autres faces, également parce qu'on n'a pas le plus c'est loin, plus c'est petit. Vous avez probablement vu également la perspective aérienne avec des points de fuite en art plastique. Celle-là, c'est la seule qui est visuellement correcte. Et nous, aujourd'hui, on va avoir une petite euh, variante qui sera un peu un mix entre les deux, qui s'appelle la perspective isométrique, qui est un peu moins fausse que la perspective cavalière, mais un peu plus facile à faire que la perspective aérienne. Alors, on va utiliser une trame qu'on appelle une trame isométrique. Isométrique qui veut dire de la même longueur, chaque petit segment qui forme les petits triangles sont tous de même longueur. Et on a des traits dans trois directions différentes, des traits verticaux, voilà, qu'on voit ici en bleu. On a également des traits obliques dans un sens, qu'on voit là en vert, et des traits dans l'autre sens en rouge. Bon, une fois qu'on a fini de faire tout ça, ça pique un peu les yeux. Mais voilà, vous avez compris le principe. Alors, si on veut tracer un cube, par exemple, ben on peut simplement repasser sur les traits, venir faire notre première face, poursuivre notre cube en lui donnant de la profondeur et terminer notre dessin pour obtenir un cube voilà vous pour votre borne d'arcade la méthode ça va être d'abord de tracer votre vue de droite en faisant très attention que ce qui était auparavant dans votre vue en projection ce qui était horizontal va se retrouver incliné à 30 degrés vous pouvez continuer à suivre vos carreaux c'est les mêmes carreaux mais simplement tout ce qui était horizontal se retrouve un peu incliné. Donc ôtez bien vos carreaux en, en horizontal, en vertical, pour vous repérer, et placez les différents points et relier tout ça pour faire votre vue de côté. Ensuite, vous donnez de la profondeur, vous regardez sur votre, sur votre vue en, en projection quelle est la largeur de la vue de face, vous prolongez vos traits, et vous terminez après votre, votre dessin pour avoir la forme globale de la borne. Et après, vous y ajoutez l'écran, le panneau de contrôle, etc. Alors, on va voir euh, une petite subtilité quand vous allez ajouter du texte sur votre borne pour marquer le nom du jeu par exemple il va bien falloir penser que le texte va se retrouver lui aussi déformé par la perspective et donc on ne va pas pouvoir le marquer simplement euh, horizontalement ça serait complètement faux, il va falloir se servir de lignes guide et venir céder des carreaux pour tracer vos lettres un peu comme je vous l'ai montré ici. Voilà, donc réfléchissez bien à l'orientation des lignes à faire en sorte que la verticale soit toujours bien verticale normalement ça devrait le faire euh, petit problème, quand on veut tracer un cercle par exemple ou une partie arrondie, ça marche aussi le plus simple, vous partez de votre, de votre cercle vous tracez le carré dans lequel le cercle est inscrit ensuite vous commencez par tracer ce carré sur votre trame donc il ne sera plus un carré mais qui sera un losange et vous aidez bien du milieu de chaque segment pour venir tracer votre cercle. Alors il n'est pas parfait là, dans mon explication, parce que c'est impossible pour moi de le faire avec ce logiciel, mais vous comprenez le principe. Allez, on récapitule. Donc vous partez de votre vue en projection, vous tracez le côté de la borne, donc le côté droit, en faisant attention à bien incliner l'horizontale. Ensuite quand c'est fait, vous terminez votre perspective. Et ensuite, vous pouvez ajouter les décorations et les écritures en faisant toujours attention à bien euh, les positionner pour euh, que ce soit visuellement juste. Voilà, bon travail à tous, bon courage